Et eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie Il est 19h j'espère que vous, vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode De Sons of the Forest J'aimerais bien faire cuire la tortue que je viens de fumer à l'instant Merci beaucoup Alors je vous reprends à l'instant J'essaye de trouver des techniques pour ne pas mourir C'est compliqué C'est très compliqué J'entendais de la musique ici sur le bord de la plage Du coup je me suis dit Je vais vous reprendre maintenant pour voir Et ça vient de là tout à fait Alors j'aimerais bien que ça s'arrête Voilà merci beaucoup Oh merde Oh non, je... oh, non oh non mon ref Je sais pas c'est qui J'ai récupéré un pistolet C'était mon collègue Voilà C'était pas C'est le copain avec Kelvin Qui était avec nous On vient de récupérer un pistolet là J'ai un... une boisson énergétique Très bien J'ai récupéré un pistolet J'ai pas rêvé J'ai totalement rêvé Je n'ai pas de pistolet J'ai cru que j'avais récupéré un pistolet Comment ça je n'ai pas récupéré de pistolet Bon on va... Oh je suis déçu je suis triste Par contre au moins on a plein de ressources là On a plein de ressources On a une nouvelle bâche Oh On a une nouvelle bâche Ça veut dire qu'on peut faire... Euh... On peut avoir plusieurs bâches Superbe D'accord Ah bah ça change pas mal de choses Alors j'ai faim donc je vais manger Et alors le problème c'est qu'à chaque fois que je suis fatigué je dors Et donc quand je dors j'ai faim Bref c'est compliqué en fait hein. Là on est sur le troisième jour je crois ou le quatrième même déjà hein. Pas assez cul. oui. Bah, abuse pas, frérot. C'est bon, abuse pas. Ça va bien se passer. Bon, donc là, j'ai soif. Je vais pas me prendre la tête. Je vais boire une boisson énergétique. Ça va me donner tout ce qu'il faut, je pense. au oh, même le sommeil, d'accord. Très bien. Bon, bah, bon, ça c'est fait. Au moins, je suis tranquille. Bon, euh, ouais, donc j'ai plus de viande. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Un peu d'argent. Il ah, y, y a encore des trucs à récupérer Et, et faut pas passer à côté Il hein, faut faire attention mine de rien Bon par contre ça je suis triste pour lui Ça je vous le dis Ça je vous le dis Bon je vais reprendre, euh, je vais reprendre ma hache euh, Est-ce qu'on a une petite tortue qui arrive là Eh non ça se fait rare j'ai l'impression hein. J'ai l'impression qu'elles se font rares Parce que depuis le début je n'ai eu que 3 tortues Alors le feu c'est bien comme ça on sera bien cramé euh, attendez, je peux peut-être essayer de me refaire les, la mouette là. Attendez, maintenant oh j'ai compris la, la puissance de frappe qu'il faut. Ouais, c'est complètement débile, complètement aléatoire. Euh, pas de, pas de tortue, donc pas de nourriture. Oh, une corde. Allez, j'y vais. Ok, j'ai réussi, j'ai des plumes. Nickel, je l'ai planté, ok, avec le couteau et je récupère la viande Ok, c'est bon, ça va aller Ça va aller, ok, donc déjà, messieurs, dames, je vais pouvoir crafter, j'imagine, des flèches Avec, je mets les plumes là, regardez Je pense que c'est le même craft que dans The Forest hein. Ah bah, il me manque quelques plumes, il en faut euh, Flèches, ah non, il faut des petites pierres encore, attendez, bougez pas Des petites pierres, où c'est que j'ai des petites pierres Ah, là, ici Tac, tac, tac Tac. Ok. Ok, nice. C'est très très bon ça. On a des flèches. On a un arc. On peut se faire plaisir. Euh, Est-ce que j'ai récupéré de la viande C'est ça la question. Parce qu'en vrai, ça se trouve, ça me donne même pas de nourriture. Cette connerie là. Alors là, j'ai des petites myrtilles pas bonnes. Je vais les manger, je m'en fous. Au pire, ça m'enlève de la santé, mais il faut manger. Hein. Euh, à un moment donné. Euh... Voilà Ça c'est cool Bon il a pas une petite tortue là sans déconner Alors je suis assez curieux On ira voir euh, le, petit radeau bleu, euh, le petit radeau rouge là-bas Enfin le Je pense qu'il doit y avoir des petits outils à l'intérieur Mais là déjà on va s'occuper un petit peu De notre construction la baïenne mouette La baïenne mouette je m'en occupe il presto Regardez bien ça va être très joli Maintenant Allez Très bien ça, c'est fait. Ok, en plus, il passe à travers la roche. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça Je ne sais pas. Kelvin continue de travailler. Ok. Ça fait un petit stock de rondins par ici. C'est ce qui est pas mal. Je pense qu'on s'est vraiment bien installé ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je pense qu'on est bien installé. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette série vous plaît. J'espère que le jeu vous hype. On est quand même... Alors, je me répète beaucoup parce que je tourne les vidéos à la, à la suite et, et que je suis vraiment excité. Je suis dans l'euphorie. Je suis dans la nuit euh, euh, de la sortie du jeu tu vois. Mais on est vraiment sur la qualité au-dessus, quoi. <rire> C'est vraiment. Euh... Je, je, franchement, je veux. Me... Je vais être très honnête avec vous. Je m'attendais peut-être pas à aussi bien, en fait. Pour être très transparent. Par contre, cet arbre, il est terrible. Hein. Là, euh, il faudrait arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. Pour de vrai. Hein. Ça va. Ça... Je vais me fâcher, voilà. Je vais me fâcher. Mais je m'attendais pas à aussi bien, pour être vraiment honnête. Euh... Je me suis dit. Alors. Ce... Soit que ça allait être comme The Forest Et dans ce cas là tant mieux Ou soit qu'ils Qu'ils fassent un peu comme The Forest mais que ce soit moins bien quoi Carrément je, je me suis dit ça, ça peut arriver Ça pourrait arriver Et en fait bah Là je pense qu'il n'y a pas de doute hein. C'est euh, mieux que The Forest Alors c'est bien les bûches qui sont en haut Calvin il les récupère et ça c'est parfait C'est juste parfait Comme ça il me les ramène en bas Moi j'ai pas besoin de monter là haut et c'est vraiment superbe En plus ça fait une belle image bon là tout à l'heure en off je le voyais en haut de ces rochers En train de ramener les bûches c'était juste magnifique L'image Hop Là il y a des rondins qui, euh, qui tombent donc c'est parfait J'ai juste à les attendre Non ok <rire> c'est pas grave Oh Salut Est-ce que je peux pas t'utiliser toi Non je peux pas t'utiliser c'est dommage Mais Oh Ouais J'ai pris des dégâts en plus salopard va Oh il s'excuse Non c'est trop bien fait il s'est excusé pour de vrai Alors comment on fait des rondins Je pense que ça se fait tout seul Pas des rondins, tu m'as compris Putain il m'a blessé le salaud Il m'a jeté à la figure les bûches Sans deck Ok nickel, bon les amis j'ai trouvé une petite strate Juste au niveau de la nourriture je suis pas trop bien Mais au niveau de l'eau j'ai trouvé la strate. Donc là je viens de dormir Et d'entamer Et mince, il y a un méchant en gros, j'ai mis une nouvelle bâche ici, à côté de la source d'eau, me permettant, je croyais, d'être tranquille pour pouvoir dormir, puis boire et peut-être manger. Le problème, c'est que du coup, je me suis fait cramer et j'aurais peut-être pas dû parce que jusqu'à présent, on était tranquille. Bref, donc... ah oh oui, là, ils sont deux. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, donc là, vous voyez en bas à droite, mais voyons, ils sont vraiment nickel. Juste la nourriture, ce qui est un petit peu euh, terrible. Mais sinon, à part ça, euh, au moins, ça m'a permis de boire et de me reposer. Enfin, de me reposer, puis de boire. Mais là, le problème, c'est que je vais attirer les, les vilains... Euh... <rire> je vais attirer les vilains vers ici. Alors, on dit les vilains parce qu'on sait qu'ils sont vilains, mais c'est vrai que, ça se trouve, là, ils nous attaquent pas. Donc, euh, si ça se trouve, on peut collaborer avec eux, je ne sais pas. Nous, on est là pour retrouver des milliardaires. Alors, là, on est surtout là pour survivre parce que on s'est craché pour je ne sais quelle raison... On peut souligner le fait que quelqu'un nous a matraqué la figure à notre réveil, chose qui n'est pas normale, normalement. Ah mais attendez, mais j'ai encore un poulet sur le feu là, je crois. Ah mais à mon avis il doit être euh, tout carbonisé. Hein. Ah. Eh ben il a disparu. Euh, bah c'est super, c'est super. C'est pas comme ça que j'imaginais la vie. Alors. Est-ce qu'on peut mourir de faim Franchement faudrait peut-être pas exagérer Moi je sais qu'on peut survivre On peut pas survivre plus de je sais pas combien de jours Si on boit pas C'est-à-dire que boire c'est le plus important Manger c'est pas très grave On n'a pas besoin de manger On peut survivre sans manger pendant Un bon moment Tant que Ah pardon Oh purée Bonjour Psst. Gentil Gentil Gentil Gentil Calvin ah Kelvin il vient à ma rescousse Euh gentil T'as vu il m'attaque pas directement euh. Ah non ça tu fais pas Ah non ça, alors ça tu fais pas Ok il est déjà à terre Kelvin Eh avec ton cul là Non mais par oh. contre Tu fais super mal Allez reste, reste au sol Oh purée oh il fait peur Reste au sol Oh mon dieu Bah eh ben, on est dans la merde Là, on est dans le mal, les amis. Bon, on va continuer. On va faire comme si de rien n'était. Euh, on va peut-être pas devenir cannibale. hein Parce que c'est vrai qu'on pourrait le manger. Hein. <rire> on pourrait le manger. Mais euh, on va devenir fou très vite si on fait ça. Bon, déjà, notre maison, regardez. Elle va être terminée bientôt, là. Hop. Et la maison est terminée, d'ailleurs, les amis. Hein. La maison est terminée dans 5... Oups. 4, 3, 2, 1... 1,5. Et, et la maison est terminée, messieurs dames. On va juste enlever cette merde. Superbe. Ah, bah très bien, parfait, voilà. On va fabriquer directement euh, un étendoir. Enfin, étendoir, est-ce que c'est vraiment le nom du coup Je ne sais pas. Euh, oh là là, on peut faire du coup une torche murale. Oh là là. On peut faire des bancs, des réserves, etc. Bon, ça, vous inquiétez pas, on s'en occupera. Alors, ça c'est cool, on peut choisir le, le sens de rotation. Chose qu'on ne pouvait pas faire sur The Forest. Et là, normalement, je peux accrocher ma viande, bien sûr. Ok, superbe. Les animations, elles sont vraiment propres. Hein. Et là, au moins, on va se mettre bien. Bon, voilà notre maison. Est-ce que vous croyez que je peux. Oh oui! Ça marche. Ok, ça marche. Je peux faire plus grand, peut-être. Oh, c'est magnifique. En haut là, c'est superbe. On est d'accord qu'on peut pas passer par la fenêtre. Ah c'est bon. Ça me semble pas mal. Ok, nickel. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire On peut peut-être faire un, un petit lit. Bon, je pense que pour ça, lit en bois. Oh là. Oh, si, totalement. On peut faire un vrai lit parce que je pense que On, on sera bien mieux avec un vrai petit lit là, comme ça, tac, dans le coin là. Bon, la maison est petite, hein. C'est embêtant <rire> On n'a plus de scotch On n'a plus rien Bon t'as raison de te reposer toi Tu fais bien euh... <rire> Bon je réfléchis En fait je serais bien tenté d'aller euh... On va aller voir le, le radeau là-bas on va, on va y aller Mais d'abord les amis Il va falloir qu'on dorme Il faut qu'on soit malin Il faut qu'on dorme et qu'on mange après D'ailleurs que... attendez, Qu'est-ce que je peux faire avec ça par exemple Déjà je peux poser ça au sol et qu'est-ce que je peux faire avec ça Ok je peux Fendre en deux et ça fait un piqué Ok ni plus ni moins Et avec ça je peux récupérer Et c'est réparé <rire> D'accord Pourquoi pas euh, Est-ce que c'est une sorte de piège Peut-être On fait des tests hein D'accord Là on peut fendre en deux Non toujours ça fait un piqué Je sais pas du tout si ça fait un piège en fait mais euh... Mais euh Mais très bien Bon soyons malins parce que si je dors Je vais reprendre de l'énergie Je vais pouvoir manger mais je vais pas pouvoir boire euh, il est quelle heure C'est ça la vraie question Faut se fier à l'heure il est 10h Ah oui non on va pas dormir Bon allez on va aller dans l'eau les gars Il est l'heure d'aller dans l'eau Il est l'heure de se mouiller on va aller sur le petit euh, La bouée rouge là-bas Et il y a un point d'exclamation vers là Donc le point d'exclamation Ça doit pas être la bouée hmm, On va voir J'espère juste qu'il y aura pas de méchants requins, Je sais pas quoi Ça ça m'angoisse ça On va éviter de trop courir aussi pour perdre de l'énergie Ça sera un petit peu débile Allez c'est parti pour nager Ok il y a des poissons déjà ça c'est sympa Ok Allez j'ai peur de ce qu'on va voir. Hein. Et on nage super vite par contre. Hein. Si y a un requin, je crie. Hein. <rire> Vraiment. Voilà. Hein oh oh, J'ai cru voir un requin. Ok. Alors là, tous ceux qui sont thalassophobes les, les amis, on est ensemble. Hein. Je suis pas thalassophobe mais là, ça m'angoisse. Oh là là. N'hésitez pas à passer la vidéo. Non, mais je pense que c'est safe. Oh non, ça, ça sent pas bon ça Allez, est-ce qu'on peut monter Yes Superbe Un peu moins superbe mais Ok Oh, oh putain Non c'est une blague <rire> Ok euh il y a un requin qui nous tourne autour Bon là je ne retournerai plus dans l'eau hein. Oh non Oh l'angoisse Allez on a des fusées éclairantes Très bien On a des palmes On a à manger Donc ça c'est chouette J'aurais pas dû manger mais c'est pas grave Va t'en Oh purée regardez-moi ce requin Il est magnifique Il est magnifique euh, Comment je fais pour euh... On peut pas nager on peut... Enfin je veux dire on peut pas euh, ramer Non Je croyais qu'on pouvait ramer moi Ah ouais d'accord Ah bah on est dans la merde On peut pas ramer <rire> Bon vous avez compris ce qui nous attend les amis Ça va aller vachement le coup de venir ici Une brosse à dents très bien ça valait le coup. Oh! 3, 2, 1. Ah! J'ai pas le choix! J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais faire des cauchemars cette nuit, vous aussi, peut-être. Ok, je sens qu'il est derrière moi. Je sais pas si ça va plus vite sous l'eau. Non. Allez, go go go, on y va, on y croit. On y croit, on regarde pas derrière soi. Oh purée, les dents de la mer! Oh là là! Allez, trace race Je me vengerai de toute façon Je me vengerai Je suis en train de perdre toute mon énergie. S'il te plaît, dis-moi que j'ai pied là. Oui j'ai pied. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, on a pied. Allez, allez. C'est bon, le requin, il va rien faire là. Il va rien faire le requin frère. Allez, allez, allez, allez. Là en vrai, le requin, il peut encore m'avoir là. Allez. C'est bon ouais, Je pense que ça va plus vite sous l'eau hein. Bon déjà il y a des poissons partout Oh regardez les traces de l'eau Non c'est vraiment hey, Les détails sont impressionnants hein. Les détails sont impressionnants Par contre j'ai vu des poissons Moi je pense que là Il y a quand même Possiblement moyen Alors voilà, c'était un exemple finalement Parfait, et de 1 un... de... Ah ouais c'est bon C'est bon les gars on a de la bouffe On a carrément de la bouffe facilement là Enfin facilement, euh, c'est un, un grand mot Mais c'est pas mal Là en fait ce qu'il faudrait vraiment c'est de l'eau euh, Parce que la nourriture c'est cool Maintenant on sait comment faire On a tout ce qu'il faut vraiment, là à tout moment on va avoir des tortues aussi euh, Mais il nous faut de l'eau Et alors l'eau on l'a à côté mais <rire> D'ailleurs, normalement, je peux voilà, ouvrir la map en faisant ça. Et il n'y a pas de, de, de cours d'eau plus proche que là où je suis, quoi. Enfin, de, que là où je pense. Eh hey, J'avais pas vu les poissons, là. Bon, niveau nourriture, on est bon. J'insiste. Hein. Euh, niveau boisson, on est un petit peu moins bon. Et, et ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin, là, on est bon. Hein, mais dès qu'on va dormir, on va avoir soif, quoi. On va avoir soif au, au réveil. Euh, Est-ce que je peux demander à Calvin, peut-être, de me chercher de l'eau Ça me paraît un peu, un peu curieux, mais... Euh... Là, il y a du vin, là. Pas récupérer euh... on peut pas récupérer la piquette non bien dommage bien dommage est ce que peut-être j'ai un est ce qu'avec la conserve je peux récupérer de l'eau non ou euh, on peut pas fabriquer euh... armure à feuilles génial on peut pas fabriquer un récipient genre ça ce serait génial sac à dos Oh mais si purée on a un pistolet une grenade Oh lance pierre j'avais pas compris Oh là oh, là oh, c'est incroyable Alors on va équiper le pistolet mais on va pas gâcher Une balle Oh l Oh, oh, oh. oh c'est mortel C'est mortel On va pas gâcher une balle hein, par contre hein, Vraiment hein. Et là dedans on a quoi Localisateur GPS Ça nous permet de, de placer des points Je pense Je pense que ça nous permet de placer des points Là on a à manger encore Ok écoutez de toute façon Avec conserve on peut faire quoi Aliment pour chat Mais on peut pas attendez Ah non on peut pas l'équiper d'accord je me suis dit peut-être sur malentendu Bon On essaye des, des stratégies hein. Mais là ça m'embête parce qu'on va pas pouvoir boire Et ça c'est très embêtant c'est très très très très très embêtant vraiment C'est vraiment magnifique je suis en train un petit peu de Pas trop explorer encore euh, suffisamment loin Mais euh, voir un petit peu les, les, les, les alentours C'est vrai que ça aurait été plus intelligent Entre guillemets de s'installer vers là Parce qu'on a de l'eau mais on est quand même vachement à découvert quoi. Ici on est vachement à découvert euh, Par contre c'est vrai on n'est pas On a quand même pas vu au milieu de l'eau ce qu'il y avait Ah bah non c'est bon il n'y a plus le point Le point a disparu mais il y a toujours le point vert là-haut alors qu'on y était, je crois. Ok, en fait, donc le point vert, c'était bel et bien le... là-bas, le radeau. Très bien. Très sympa. Bon, au moins, on sait qu'on doit aller sur les points verts à chaque fois pour euh, continuer l'émission. Les, les donc moi, ce que je suggère, c'est que dans le prochain épisode, on aille au point vert là-bas. Sauf si c'est le même point vert où on était tout à l'heure. Et si c'est le cas, on est un petit peu idiot, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais, euh, mais c'est pas grave. Bon, là, il est 13h, donc ça sert à rien de dormir... Mais là, l'idée, ce serait de dormir là pour boire ici. Si je dors là, je pense que je peux me faire embêter à tout moment. Terrible. Bon, j'ai déjà fait, mais terrible, terrible, terrible. Bon, les amis. Mais bah non, mais attendez, mais qu'est-ce que je fais je vais ré... Il faut absolument récupérer cette bâche. Il faut toujours l'avoir sur soi, au moins une. Allô Voilà. Au moins garder une bâche sur soi pour pouvoir justement se réinstaller n'importe où euh, en cas de nécessité et notamment dans le prochain épisode. Puisque dans le prochain épisode, on va aller donc au point, à l'objectif. Tout simplement, voilà. Allez les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. On commence à se mettre bien. On commence à prendre en main le jeu, c'est le plus important. Et euh, voilà, respecter un petit peu les, les guides de survie pour amener au mieux notre mission. Bon, là on a on quand même construit un abri un peu inutile. Mais c'était pour le plaisir et pour voir les possibilités un petit peu qu'on a. Et je pense que ça valait le coup parce que bon les trois premiers épisodes, c'est pas non plus les, en soi les plus plus plus importants quoi. Enfin, pour le début de l'aventure si, mais au moins voilà, on sait déjà, on a déjà de la nourriture. On a vraiment à peu près ce qu'il faut. Donc euh, donc c'est plutôt pas mal. Là, faut pas se dire que c'est notre base euh, clairement. Ici, c'est pas notre base, on connaît même pas le on connaît même pas encore la map. C'est juste notre petit camp euh, notre petit camp euh, du début qui fait toujours plaisir, bref les amis, ce quatrième jour se termine, ce troisième épisode également, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, et nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode, à demain les amis, des bisous, ciao tout le monde